Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain pour tester les produits de la marque Cosmile. Cosmile qui est une marque qui propose différents produits pour se blanchir les dents. J'ai déjà eu l'occasion d'en tester un pendant les 15 derniers jours. Je vais vous en parler juste après. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la mousse blancheur du correcteur de couleur qui a fait le buzz sur TikTok. Je pense que vous l'avez vu passer si vous traînez un petit peu sur TikTok. C'est en fait un correcteur violet qui va permettre d'atténuer les tons jaunes sur les dents. J'ai ensuite les pastilles C15 qui ont la même fonctionnalité que le correcteur de couleur. Et pour terminer, une brosse à dents en bambou. Alors comme je vous le disais, j'ai déjà utilisé la mousse blancheur. Je voulais voir un petit peu les effets qu'avait cette mousse utilisée toute seule. Apparemment, il vaut mieux l'utiliser en combo avec les autres produits. Mais je voulais voir un petit peu ce que ça valait, si on l'achetait seul, etc. Donc voilà comment ça se présente. C'est une pompe qui contient du coup une mousse violette à utiliser comme un vin de bouche. Je l'ai utilisé tous les soirs pendant 15 jours après mon brossage de dents. Et je peux vous dire pour le moment bah, que mes dents sont un petit peu plus éclatantes. Mais c'est pas non plus un résultat flagrant, on va dire. On va maintenant s'intéresser aux produits que je vais tester en live avec vous. Donc là j'ai le correcteur C15 qui est encore sous blister. Puisque je ne l'ai pas encore testé, je tenais vraiment à le tester en direct avec vous pour voir un petit peu les effets. Contrairement à la mousse blanchissante, en fait les effets sont immédiats. Et la mousse blanchissante va être utilisée en complément de ce produit pour booster les effets, on va dire. Euh, J'espère que les effets seront meilleurs que la mousse toute seule, parce que même si les effets sont un petit peu présents, euh, je m'attendais quand même à des dents plus blanches. Donc on va voir, parce que la réelle utilisation, elle est comme je vais la faire maintenant. Alors là c'est appliquer deux fois le correcteur sur votre brosse à dents, brossez vos dents de façon normale pendant deux minutes, rincez-vous la bouche à l'eau, attention à ne pas avaler. Alors je vais tester ça du coup avec la brosse à dents en bambou qui m'ont envoyé. La brosse à dents est assez simple, les poils ont l'air assez souples. Alors à savoir que si vous commandez sur le site en ce moment, il y a les Black Friday. Donc jusqu'au 28 novembre, vous avez des réductions allant jusqu'à 50%. Ce qui est vraiment intéressant si vous avez envie d'essayer. Si vous commandez en France, les produits sont entreposés en France. Donc euh, ça arrive assez rapidement avec Colissimo en 24 à 48 heures en France métropolitaine. Et sinon euh, 3 à 4 jours en Colissimo international. Alors on va voir... Le produit a du mal à sortir Je pense que c'est parce que c'est la première fois que j'utilise Donc il faut amorcer la pompe One eternity later. Ah ça commence à sortir Ça a été un petit peu long mais bon je pense que c'est normal au début Alors au niveau de la couleur C'est vraiment foncé C'est vraiment un violet intense <rire> Oh mon dieu choque okay. alors comment vous dire je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien j'ai pas encore rincé voilà le résultat bluffé vraiment bluffé là je vais aller rincer je vais vous montrer on va voir si l'effet part avec le rinçage et voilà le résultat maintenant que ma bouche est rincée je trouve que mes dents sont quand même bien plus blanches qu'avant et le plus choquant c'était quand j'avais le produit dans la bouche je voyais les endroits où il n'y avait pas encore eu de produit et là où il était posé en fait, c'était vraiment fou. Là, je m'attendais pas du tout à ça. Donc je suis plutôt contente. Là pour le moment, j'ai mis que le correcteur. Maintenant, je vais ajouter la mousse. À savoir que pour le correcteur, au niveau du goût, c'est un goût plutôt mentholé, assez frais. Là, j'ai vraiment une sensation de fraîcheur dans la bouche. Donc euh, c'est assez agréable. Après, il faut faire attention à ne pas avaler le produit, comme c'est écrit un petit peu de partout sur l'emballage. Et maintenant, je vais essayer le combo avec la mousse blancheur pour voir si je peux avoir un résultat encore plus poussé que celui-ci. Comme je vous le disais, c'est une mousse, donc il faut la secouer. On met deux pompes dans la bouche. Honnêtement... Il n'y a pas de grande, grande différence à voir sur le long terme, encore une fois. Mais j'ai déjà testé 15 jours et certes, il y a un petit peu plus d'éclat, Mais je trouve que les résultats avec le correcteur sont beaucoup plus flagrants qu'avec la mousse. Donc c'est vraiment plus un complément. Si vous pouvez acheter le pack, c'est bien. Mais si vous voulez un seul produit, je vous recommande plutôt de prendre le correcteur C15. Il me reste maintenant les pastilles à tester. On se retrouve demain pour voir ce que ça vaut. The next day Rebonjour, on va tester aujourd'hui du coup les pastilles qui ont la même fonctionnalité que le correcteur à la différence que c'est pas le même format Donc là il y a écrit croquez une pastille entre vos dents puis brossez avec une brosse à dents humide Rincez jusqu'à ce que l'eau soit claire, utilisez-le tous les jours pour aider à blanchir vos dents en plus de votre brossage de dents habituel Facile à transporter, mousse parfaitement, aide au nettoyage des dents et enlève les odeurs c'est bon 24 mois une fois ouvert voilà à quoi ressemble le packaging alors on va voir si l'efficacité est la même que le correcteur, en tout cas si l'efficacité est la même, l'avantage c'est que si vous le mettez dans votre sac, pas de risque que le liquide coule étant donné que c'est des pastilles contrairement au correcteur c'est hyper frais, hyper entolé, c'est un petit peu la même odeur que du coup le correcteur j'ai l'impression que là c'est plus prononcé par contre au niveau de la couleur je vous avais dit que le correcteur était d'un violet intense et là je trouve que les pastilles sont assez pâles donc on va avoir une fois croquées et une fois brossées avec la brosse à dents humide si ça rend un petit peu plus foncé. si les effets sont vraiment les mêmes. En tout cas ça peut être vraiment intéressant à transporter partout si le résultat est le même. Mmh, C'est fort Voilà le résultat une fois ma bouche rincée. Je trouve que mes dents sont plus éclatantes quand même et le résultat est assez similaire au correcteur liquide donc après c'est suivant vos préférences suivant euh, aussi l'utilisation que vous allez en faire si vous n'êtes pas chez vous souvent et que vous voulez utiliser euh, le correcteur en dehors de chez vous je vous conseille plutôt les pastilles au niveau de l'efficacité c'est la même j'ai l'impression juste que les pastilles moussent plus c'est la même sensation dans la bouche qu'avec le correcteur que j'ai testé juste avant c'est à dire une sensation de fraîcheur je valide les deux produits Personnellement chez moi je vais utiliser le correcteur liquide et quand je ne serai pas chez moi je vais utiliser du coup les pastilles qui sont quand même faciles à transporter je pense et sans stress surtout d'avoir quelque chose qui se renverse dans son sac. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé, si vous comptez tester, si vous avez des petites astuces pour avoir des dents plus blanches. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vais sortir des vlogs, je vais sortir des tests, d'autres tests de produits, des tests aussi de nourriture si vous aimez l'univers de la food abonnez-vous à ma chaîne, enfin bref je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite bye